Good morning, allez, et je aujourd'hui le et Richard Ron bat ben Si vous aussi prochaine minutes de Ala nia, ve aladiphthera, loyatsa, adjetektura, à ala sefer ou badio. Kraa serogin, on commence à, on depuis le début du deuxième chapitre, on a commencé à parler des lois de la lecture de l'homme, il a la manière de le lire, avec à présent Kraa euh, serogin. Il a lu en serogin, avec, comment ça dit En intermittence, il a lu avec interruption. Il y a un petit, un petit pasouk, et il s'arrête, il rebasse, pht, il y aura un deuxième pasouk. Il l'a lu comme ça, doucement, doucement, il met même trois heures pour la lire avec des interruptions folles. Yatsa, il s'est acquitté. T'as pas le droit de la lire dans le désordre, mais tant que tu l'as lu dans le bon ordre, même si tu étales ça en très longtemps, eh bien, on s'acquitte de la mitzvah, d'accord Même si ça a duré très très longtemps, comme boss. Le temps de la finir entièrement, on s'acquitte quand même. Ensuite, Ayakotva, alors là, situation originale. Il était en train de l'écrire, Dorcha et de la de l'interpréter, de l'analyser, de faire une étude de texte, ou magia, ou encore en train de la corriger, ça. s'il a eu l'intention, je traduis pour le moment, il a lu avec, euh, avec intention, il s'acquitte, mais imlavé, sinon il ne s'acquitte pas, de quoi on parle, bon en fait, que il est en train de lire la Megillah, mais pas avec le, le, la scène officielle, ou en train de, de la lire en public, il est là, tout seul en train de la lire, ben, imaginez, il est en train de l'écrire. Alors là, attention, faire attention à quelque chose. Il a une Megillah posée devant lui, et il a une deuxième Megillah qui est en train d'écrire. Et comme ça, et comme ça, il a écrit toute la Megillah pendant tout pourim, Ça lui prend peu importe, une heure, deux heures. Et ben, il s'acquitte de, sa, de la lecture, mais à condition qu'il avait une Megillah devant lui, parce que il faut lire la Megillah à partir du texte et pas par cœur. Alors, s'il est en train d'écrire une Megillah, hein. les premiers, ceux qui est en train de lire, il n'est pas en train de les lire dans une Megillah. Puisque la Megillah, il est en train d'écrire, elle n'est pas encore écrite. Il y a une Megillah, c'est-à-dire que tu as tout le texte écrit devant toi, là tu as une Megillah. Si tu as, as un texte du parchemin blanc, que tu as commencé à écrire, », c'est pas encore une Megillah. Bimé, c'est toujours pas une Megillah. Jusqu'à quand tu arrives à la fin de la Megillah, alors là tu as une Megillah devant toi, mais tu as déjà lu. Donc, tu ne t'es pas inquiété. Donc, il faut dire qu'il a une Megillah posée devant lui, et qu'il recopie. Et il écrit. Ou bien encore, il était en train de l'interpréter, de l'analyser, de faire une étude de texte, de Tsukim, de trouver le sens. Ouais, mais il a réussi à lire tous les mots. Ou Maguilla, encore en train de corriger, il avait une Meguilla en train de vérifier, est-ce qu'il n'y a pas eu de faute Là, il et comme ça, il est en train de... Ouais, et ben, s'il a eu, Alors littéralement, les Kivennibu, il y a deux interprétations dans ça. On va d'abord apporter ça du Bartanoura, qui est aussi rapporté dans le Tosot Tov et dans le Tipo d'Israël, parce que c'est celle qui est fixée dans la Lacha, c'est qu'il faut mitzvot siroth kavana, il faut avoir intention de s'acquitter de sa mitzvah. Donc la Michel nous dit si il a eu l'intention de s'acquitter de sa mitzvah, il s'acquitte. Sinon, il ne s'acquitte pas. S'il a lu juste en, tant que, en, tant que, en guise de correction sans aucune intention d'accomplir sa mitzvah, eh il ne s'acquitte pas. Et une deuxième interprétation dans ça, je crois que c'est rapporté dans la ici, qui a. Qui, non, on n'a pas besoin d'avoir l'intention de s'acquitter de sa misère pour s'acquitter, il faut avoir attention de lire correctement. Parce que quelqu'un qui a envie de corriger, les correcteurs, c'est très fréquent qu'ils vont, vous le savez, quand quelqu'un qui, qui va corriger une dictée en français avec les lettres qu'on rajoute qui servent à rien, eh bien, quelqu'un qui va corriger, il va s'amuser avec les mots qui se terminent je mangeais, a IES. Donc il va faire avec ses. Ouais, toutes les mimiques qu'on va faire. Et du coup, il va déformer les mots. Donc s'il fait pas attention à bien prononcer les mots, ne s'acquitte pas. La même chose avec quelqu'un qui va corriger, par exemple. Imaginez, quelqu'un c'est fréquent chez les correcteurs de Mezuzot. Il y a une fois Mezuzot, Al-Mezuzot, dans la première page ou dans la deuxième parja, une qui écrive avec, une qui est écrite avec un vav, une qui est écrite sans vav. Donc imaginez, il va faire Al-Mezuzot, pour pouvoir corriger, il doit se rappeler qu'il a écrit ici Mezuzat, et pas Mezuzot, même si concrètement ça serait toujours Mezuzot. D'accord Donc là, il sait pas, il n'a pas prononcé les mots comme il fallait. Ça, c'est une deuxième interprétation de c'est quoi que Kiven qu Nibo. Il a eu l'intention de lire correctement. Ok Ensuite, deuxième partie de la Mishnah. tuva Bassam. Si elle était écrite, Bassam. Alors là, on va se retrouver avec Un, deux, trois, quatre sortes de mauvaises encres et deux sortes de mauvais papiers. Et la Mishnah va me dire qu'il ne s'acquitte pas. tuva Ashurit al sefer ou qu'elle doit être écrite. Avec les lettres en hébreu. À la séfer sur un parchemin, et aussi Bédiot avec une bonne encre. Et qu'est-ce qui marche pas Alors On va le faire dans l'ordre. Aitaktuva, Tuva, ça si elle était écrite d'abord, quatre sortes d'encre, de mauvaises encres, qui sont soit des encres qui s'effacent tout seuls, soit des encres qui ne sont pas noires. En fait, c'est les deux principes. Je ne sais pas exactement c'est quoi la traduction de Aïtak Besam, si elle était écrite avec un Sam, Sam, c'est une notion en hébreu. Euh, c'est à partir d'une racine, je ne sais pas comment ce qu'il faisait. ce qu'il faisaient, une racine noire, et ils écrivaient directement avec. Apparemment, en tout cas, ça, c'est une encre qui ne tient pas à la route, elle s'efface toute seule. Bah, Sikra. Sikra, c'est une encre qui est rouge. Oh, bah, Komos. Alors, Komos, c'est à partir d'une certaine sève, je sais pas, une gomme, il traduit, rapport rapporte le benteu noir. Schraf, qui est une schraf, schraf, c'est de la, de la sève, et, et de la résine, plus précisément. Et, belaz gomme, avec de la gomme, je sais pas exactement comment il écrit, s'il fait brûler, et puis après, ça lui fait du noir... En tout cas, apparemment, j'imagine que c'est une mauvaise, mauvaise qualité d'encre, ça, ça, ça s'efface tout seul. Au Bakan, ou Inter, peut-être, c'est bon. Cantum, alors là, je sais encore moins ce que c'est, parce que là, si ça vous intéresse, si on nous rapporte le bartenora en Laaz, je sais pas c'est quoi le Laaz du Barthénora, si c'est de l'Italien, Vedrioglio, et à l'autre, il nous le fait en, en, en yiddish, si ça vous aide encore plus, c'est Cooper Vasser. donc on n'a pas beaucoup avancé, en fait. En arabe, ça dit du Zag, c'est plus facile à dire, en tout cas. Mais en tout cas, bon, si vous rencontrez ça au marché, eh ben ne l'achetez pas pour écrire une maiglie, là d'accord Ensuite, Alaniar. Alaniar, alors l'aniar, c'est du papier qui est fait avec des, euh, des asabim. C'est vraiment comme le papier qu'on fait à notre époque, à base de végétal, initialement. Ce eh ben c'est pas du bon papier pour écrire. Il va prendre des feuilles de papier, de papier, comme ça il va les coller. Ça ne s'acquitte pas. Et Diphthéra, alors Diphthéra. Ça, c'est une. C'est déjà. Voilà, on a déjà évolué. On a déjà rapproché du parchemin, mais ce pas encore le parchemin. Si on prend la peau à l'état brut, il ne savait pas, il n'a pas travaillé, il a pris une peau d'animal, une grosse peau de cuir, comme ça, il écrit toute la nigila à la barbare sur un dessus, sur la. Ça s'appelle pas une nigila, il faut l'écrire. À la nia, à la à la séfer, à chourite, séfer et dio, qu'est-ce qu'il écrit donc avec la langue en hébreu, à la séfer sur un papier en parchemin. Ouais sur un vrai claf et des dios et avec de la bonne encre, de l'encre qui doit être faite à base de végétaux, il y a des... Alors, initialement, pour de faire l'encre, ça m'est déjà arrivé, je l'ai déjà fabriqué une fois, quand j'ai étudié la de Shabbat, je vais voir comment ça marche, et c'était super, ça marche réellement, j'avais pris de la... Il y a deux trucs, il faut d'abord une matière qu'on brûle qui va faire du noir, et puis après on ramasse la, cette matière noire avec, de, de, avec un produit, avec un liquide, et en fait il est écrit dans la de Shabbat, j'avais déjà fait le test, et, et ça a marché. Et j'ai pris un, un ustensile, ustensile j'ai mis de l'huile dessus, de l'huile d'olive, et j'ai brûlé avec une bougie, j'ai brûlé, ça fait tout noir. Après j'ai pris une petite goutte d'huile, de nouveau de l'huile d'olive, et j'ai ramassé tout le noir, ça m'a fait une super encre. En fait c'est comme ça qu'il fabriquaient, avec ensuite des procédés pour que l'encre soit tienne mieux le coup, qu'elle ne s'efface pas, même qu'elle tienne dans les conditions de chaleur un petit peu et tout ça. En tout cas c'est le principe, c'est comme ça qu'on fait. Et ça c'est le duo comme ça qu'il fallait le faire, ça a porté aussi un petit peu, un petit peu dans le dos Comment fabriquer le duo en brûlant, en brûlant de l'huile. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et je vous souhaite aussi un Pessah Kachor et Rendez-vous, Bézav HaShem, à Yishruchag, le Yom Rishon, d'après Pessah. Kol tu vous s'élai, Kachor et Ça va, c'était bien